Madison, père fondateur de la Constitution américaine, écrivait « L'accumulation de tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dans les mêmes mains, soit d'un seul homme, soit de quelques-uns, soit par l'hérédité, par la conquête ou par l'élection, peut justement être considérée comme la véritable définition de la tyrannie. » Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le pouvoir législatif est aux mains du Parlement, l'exécutif aux mains du Président et du gouvernement, et enfin le pouvoir judiciaire, est aux mains des instances juridictionnelles. En France, il s'avère que la théorie de la séparation des pouvoirs nous vient de Montesquieu, qui écrivait en 1748 dans De l'esprit des lois, que c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porteur en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc là, on va se concentrer uniquement sur le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. L'idée que l'un puisse empêcher l'autre de prendre trop de place, et inversement. Donc quels sont ces pouvoirs qui vont permettre une certaine balance Il s'avère que le Président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Nationale et de son côté celle-ci peut renverser le gouvernement. Mais pas le Président, seulement le gouvernement, en votant une motion de censure. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Président nomme son Premier Ministre parmi la majorité parlementaire. Sinon le risque serait que l'Assemblée Nationale vote constamment une motion de censure pour renverser le gouvernement. Pour contourner le vote du Parlement, le Président peut consulter directement le peuple par le biais du référendum ou recourir à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, ou encore recourir à l'article 16 de la Constitution, qui lui permet d'obtenir les pleins pouvoirs et de gouverner seul en cas de crise. En outre, le vote du budget et un contrôle à N plus 1 de l'utilisation des fonds publics permet aussi de limiter ses pouvoirs. Les questions de gouvernement permettent elles également une certaine responsabilité politique. Enfin, les députés peuvent proposer des amendements qui vont permettre de modifier les projets de loi qui seront soumis par le gouvernement. En réalité, le gouvernement et le président disposent de bien plus de pouvoir que le Parlement. C'est le revers du contexte dans lequel a été écrite la constitution de la 5ème République. Elle vient en effet juste après la 4ème République, caractérisée par une forte instabilité gouvernementale du fait de trop de pouvoir laissés au Parlement qui renversaient sans arrêt les gouvernements. Comme l'a dit la dernière fois Aurélien, 24 gouvernements en 12 ans. Certes, la révision de 2008 a donné plus de pouvoir au Parlement. Toutefois, une réforme en 2000 vient fausser le jeu. A la base, le président était en effet élu pour 7 ans et les députés pour seulement 5 ans, ce qui faisait que les élections ne tombaient pas au même moment et que parfois le président était d'une couleur politique différente de celle du Parlement et cela permettait un réel contrôle du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. De plus, la liberté du Président était atténuée puisqu'il était obligé de choisir un Premier ministre de la majorité parlementaire. Il devait donc cohabiter avec un gouvernement qui était d'une famille politique différente. En 2000, la réforme fait passer le mandat du Président de 7 à 5 ans. Ce qui fait qu'il y a coïncidence des élections présidentielles avec celles législatives qui arrivent un mois après, comme c'est le cas cette année. Dans les faits donc, la personne qui va voter va élire un Président sur son programme et pour que ce programme soit appliqué, la personne va voter pour le même parti. C'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Du coup, la même couleur va obtenir les pouvoirs législatifs, en tout cas à l'Assemblée nationale, et le pouvoir exécutif. Ce qui fait que le contrôle du Parlement sur le gouvernement devient plus un artifice qu'un contrôle effectif, à moins qu'une opposition forte se mobilise. Mais comme on l'a vu dans la deuxième vidéo, la hiérarchie des normes reste tout de même une garantie de la légalité des actions du gouvernement.